Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer un, un premier programme en prologue et ensuite on va l'utiliser avec un, notre interpréteur prologue. Alors la situation est la suivante, situation assez simple, hein. on a un troupeau de bovins, de vaches, tarahada, et un taureau qui s'appelle gunnar. On transforme ça en programme prologue et après on va utiliser euh, l'interpréteur pour comprendre ce qu'on peut faire de ça. Donc on y va avec Nano. Mon programme prologue, donc euh, Ada est une vache, Tara est une vache, et on a dit que Gunnar est un taureau. Euh, alors on va enregistrer ça donc, dans troupeau.pl. Yes, voilà, donc j'ai mon Fichier qui a été créé, mon programme prologue. Je démarre mon interpréteur prologue. Alors une première chose qui peut toujours servir, alt avec un point pour quitter. Voilà. Donc là on voit qu'on a quitté parce que le prompt euh, c'est redevenu le prompt euh, de ma Debian. Hein. C'est plus point d'exclamation, d'interrogation euh, tiret. Et je retourne dans prologue parce que c'est ça l'objectif. Alors il faut que je charge mon, mon programme prologue. Donc c'est consult. Euh, alors après. Du, de troupeau, donc c'est une chaîne de caractères, double, guillemets double, voilà, donc trou, ça veut dire que euh, mon programme a bien été euh, chargé. Alors si je veux savoir un petit peu ce qui a été défini dans mon programme, j'ai une, une autre euh, built in qui s'appelle euh, listing, et là on met un prédicat, par exemple on va mettre vache, et il nous dit, voilà, vache, il y a deux clauses euh, qui concernent le prédicat vache, vache de Ada et vache de Tara. Et, un deuxième listing on va refaire avec on va regarder le deuxième par exemple taureau donc une seule clause pour le prédicat euh, taureau Et puis si on regarde un prédicat qui n'existe pas par exemple buff là je rentre dans le débugger euh, donc là avec un n pour nos, nos debugs ça nous permet de quitter le débugger donc là, euh, mon programme, donc j'ai bien eu mes deux prédicats qui ont été chargés. Alors maintenant, on va commencer à, à utiliser, on va se poser des questions. Par exemple, est-ce que euh, Ada, Ada est une vache Donc là, il nous dit trop. Donc là, on est en train non plus d'écrire le programme, mais on est en train d'interroger notre programme. Par exemple, est-ce que, euh, je ne sais pas moi, Solveig est une vache Et là, on nous dit false, C'est pas une vache. Idem, bah Buna, est-ce que c'est une vache, Gounard Non, ce n'est pas une vache. On peut aussi interroger le prédicat euh, taureau. Par exemple, est-ce que Eric est un taureau Non, ce n'est pas un taureau. Et bien sûr, si j'interroge pour Gounard, est-ce que Gounard, c'est un taureau ben Là, on me dit que euh, c'est trop. Alors là, euh, voilà, effectivement, Alors on peut aller un petit peu plus loin. On va pouvoir se poser des questions. Par exemple, euh, qui, sont, euh, qui sont les vaches donc là, au lieu d'écrire avec euh, une minuscule en première lettre, on va mettre un nom de variable qui commence obligatoirement par une majuscule. Enfin aussi par un underscore, mais là on va regarder avec une minuscule parce qu'on veut euh, connaître le résultat. Alors je fais « vache de V », je fais « entrer ». Et là il me propose, il me dit ouais, « voilà, il euh, y a une vache qui s'appelle Ada ».« V » peut prendre la valeur euh, Ada. Ici j'ai deux choix, si je fais « entrer à nouveau », euh, la recherche est finie et je peux faire une autre interrogation, par exemple taureau là je vais mettre t hein, la variable t, et là il me dit voilà, et une fois que j'appuie euh, sur entrée, directement il s'arrête, parce qu'il n'y a qu'une euh, qu seule manière de répondre euh, de vérifier euh, que, que t, la variable t, contienne quelque chose qui, qui puisse être vérifié avec euh, taureau alors on va revenir sur vache ici si j'ai envie de savoir une autre euh, solution s'il y en a une autre, bah, je vais taper un un, donc un, un point-virgule et euh, prologue part en recherche pour essayer de trouver une autre euh, solution, et là il s'arrête parce qu'il n'y a que deux, euh, deux, deux solutions euh, alors ensuite euh, oh bah, alors normalement j'aurais dû faire ça au début mais je vais vous faire le petit euh, hello world, on va faire le write le fameux programme writeLN, donc qui a rien à voir avec euh, ce qu'on est en train de faire, hein, mais c'est juste pour écrire quelque chose par exemple writeLN de hello donc ça nous écrit euh, hello euh, après donc ça c'est encore une autre built-in hein. donc euh, voilà je suis en train de réfléchir alors après euh, si un petit truc aussi qu'il à savoir c'est la, la built-in built help qui nous permet d'avoir de euh, de l'aide par exemple help de write ln. donc là ça prend un petit peu de temps voilà ça nous dit que lm on, on lui donne un terme et ça va nous écrire ce terme suivi de, de newline je fais un Q pour quitter euh, je suis en train de réfléchir. Bah, je crois qu'on a fait euh, un petit peu le tour là, donc on va on va déjà résumer euh, ce qu'on a vu. Hein. Donc un premier un programme prologue, donc ça ça permet de représenter une certaine connaissance qu'on a d'une situation. On peut définir des prédicats comme euh, vache ou taureau. Il peut y avoir plusieurs clauses, comme euh, par exemple avec la, la vache. Nous l'interpréteur prologue qu'on a pris c'est SWPL, c'est une des implémentations de prologue. Il y en a d'autres. Euh, alors ensuite, quand on est avec l'interpréteur, consult », ça nous permet de charger un programme. Et ensuite, si on veut interroger ce programme, hein, donc on va mettre le nom du prédicat et un atome. Par exemple, « vache de Ada, ou, euh, si on veut avec une variable, « vache avec un, un grand V euh, majuscule pour une variable ». Les réponses possibles, ce sera true ou false, en fonction de bah, si c'est vrai ou si c'est faux. Et euh, éventuellement, on pourra avoir un détail. Par exemple, quand on a des variables, on va nous donner euh, quelles sont les, les, les valeurs possibles. Les recher la recherche, euh, s'il si y a plusieurs solutions, entrée c'est pour euh, s'arrêter. Et point, virgule, c'est pour trouver éventuellement une autre, euh, une autre solution. Le debugger, pour le quitter, c'est un N. Ça, ça arrive dès qu'on fait une faute de frappe, euh, dès qu'on... Voilà, donc pour le quitter, c'est un N. Et quand on veut quitter l'interpréteur, donc c'est la built-in euh, point pour, euh, pour quitter euh, notre programme. Bah, écoutez, euh, sur ce, je vous remercie euh, beaucoup pour votre attention, euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.